bonjour euh, aujourd'hui on va regarder comment euh, effectuer des calculs pour obtenir de nouvelles informations euh, depuis une, une base de données alors pour l'exemple on va utiliser une, une base de données qui s'appelle donc six nations Voilà. Alors on va regarder un petit peu ce qu'il y a dans cette table base de données hein, euh, avant de, de, de voir ce qu'on peut faire euh, comme calcul. Donc il y a trois tables, table tab nation, rencontre, donc nation, rencontre et euh, sexe. Donc c'est pas, pas Tinder, hein, mais euh, donc on va regarder un peu ce qu'il y a dans cette base de données. Donc on a donc sexe, c'est quoi C'est donc, euh, donc ça parle de rencontre de rugby, donc tournoi des six nations. Euh, donc là on voit que euh, IDSEC vaut 0 pour euh, des matchs euh, masculins et 1 pour des matchs féminins après on a aussi donc la table nation donc on va regarder ce qu'il y a dedans select from nation donc on a des pays donc voilà l'Angleterre, l'Écosse, etc donc chaque pays a son ID voilà. après la dernière table c'est la table rencontre donc from rencontre euh, là on va se limiter à, je crois, les trois premières rencontres voilà, donc là on a trois rencontres, donc euh, par exemple la rencontre euh, numéro 1 sex un donc c'est une rencontre féminine de rugby entre une équipe qui reçoit qui est l'équipe 4, donc l'Irlande elle a fait 7 points et euh, elle a reçu qui Elle a reçu l'équipe 1, donc l'Angleterre qui a fait point déplacement 51 points. Donc l'Irlande s'est pris une euh, taule, l'équipe féminine, par euh, l'Angleterre. Donc 7 à 51. Alors nous, ce qu'on va faire, donc comme on est là pour faire euh, des calculs, on va se poser un problème euh, un peu plus compliqué, qui est par exemple de savoir, est-ce que les hommes y jouent plus souvent que les femmes en soirée, ou pas Donc voilà notre question, on va essayer de répondre à, à cette question-là, et on va y aller euh, tranquillement, euh, peu à peu. Alors, on va faire ça pour une année donnée, hein, par exemple pour, euh, pour euh, 2000, euh, 2019 alors déjà on va regarder comment récupérer toutes les rencontres de euh, 2019 donc on a le champ qui contient euh, donc euh, la date et l'heure donc on va dire voilà moi je veux des rencontres qui ont lieu en 2019 c'est à dire dont l'année est égale à 2019 donc là, on nous donne 30 rencontres, hein, les 15 rencontres féminines et les 15 rencontres masculines. Donc là, on va commencer par regarder ce qui se passe pour les femmes. Donc on va reprendre notre requête et on va rajouter un critère sur le sexe. Donc il faut que le sexe soit, vaille 1, donc euh, positif. Donc là, on n'a plus que 15 rencontres. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est donc la question c'est de savoir, en soirée, est-ce que les femmes jouent beaucoup ou plutôt en après-midi et pareil pour les hommes donc soirée on va dire que c'est euh, c'est 20 heures ou plus donc ça ce serait en après-midi soit en soirée soit en soirée etc donc on va euh, rajouter des, des informations donc nous euh, histoire d'avoir un tableau un peu plus visible on va donc idées rencontres on a pas besoin c'est pas intéressant il est sexe non plus donc tout ce qui nous intéresse là c'est plutôt euh, euh, donc ce qui se passe dans d'autres champs alors déjà la première chose, on va regarder comment calculer euh, l'heure donc là on a l'heure de nos 15 rencontres on a la date et l'heure et nous on veut juste l'heure donc on va rajouter une fonction qui permet d'extraire l'heure qui s'appelle time, time donc de, de la date et là on obtient bien les horaires donc nous on veut savoir ce qui se passe uniquement quand on est en soirée donc on a time de qui va être par exemple supérieur ou égal à 20 heures voilà deux points tac tac voilà donc là on va avoir euh, donc on a 8 horaires après 20 heures donc là si on veut avoir euh, le, le, non pas les horaires mais toutes les informations à propos de ces rencontres bah là il suffit de remettre un étoile et donc là on dit voilà on a huit rencontres qui ont lieu euh, en soirée euh, qui ont eu lieu en soirée 8 rencontres féminines, idée sexe qui est, qui est vraie, et en 2019 alors cette information, donc, si, si ce qui nous intéresse c'est juste le nombre on va pouvoir utiliser euh, une fonction agrégative qui permet de compter les lignes voilà. et puis euh, cette information euh, bah, comme on a envie de la mettre quelque part on va la mettre dans une variable de session alors on a la possibilité d'écrire ça comme ça, donc on va dire select count well into", et on va mettre par exemple femme soirée et donc là si on veut savoir combien de rencontres féminines ont eu lieu en soirée en 2019 voilà on obtient bien notre nombre 8 alors de la même manière on va récupérer ce qui s'est passé l'après-midi donc c'est exactement la même requête sauf que là au lieu d'être supérieur ou égal à 20h ça va être inférieur à 20h donc on va mettre inférieur et ce résultat on ne va pas le soirée on va pas le stocker, excusez-moi, dans FEM soirée, on va le stocker dans FEM après midi par exemple, midi. Donc, et si on regarde le contenu de cette variable, donc normalement comme il y a 15 matchs par année, voilà donc on a, on a 8 matchs en soirée et 7 l'après midi. Donc euh, là on a bien vérifié qu'on a la bonne info avec euh, un certain nombre de calculs. Maintenant nous ce qu'on voulait savoir c'est est-ce que c'est les femmes qui jouent plus en soirée ou est-ce que c'est les hommes donc les femmes on a vu qu'en 2019 elles ont fait 8 matchs et on va regarder la même chose pour les hommes donc les hommes donc time de quand donc voilà avec ce calcul là on obtient ça là c'est pas sexe c'est not sexe voilà il faut que ce soit false donc quand on note ça deviendra true et on va mettre ça dans homme soirée homme soirée donc là, on fait un select. Donc, de combien les hommes font de matchs en soirée Ils en font un seul. Voilà. Donc si on veut avoir euh, notre réponse claire et précise, euh, voilà, est-ce que les hommes font plus de matchs que les femmes en soirée voilà, on se retrouve à avoir ce résultat-là. Et le, ré le résultat est zéro, c'est d'ailleurs false. Donc, euh, a priori, euh, alors pourquoi c'est comme ça, je ne sais pas, peut-être qu'ils sont déjà à la bière à cette heure-là. En tout cas, les femmes jouent plus en soirée que les hommes. Donc là, on est arrivé, euh, donc plus, plus sérieusement, hein, donc euh, ce qu'il faut voir, c'est qu'on a réussi à ajouter des, des, des colonnes euh, euh, à partir de calculs. On a réussi à à faire des calculs ou des comparaisons avec nos SELECT et à obtenir des informations donc de plus haut niveau. Donc on est parti de nos données brutes et on a réussi à en déduire d'autres informations. Donc sur ce, je vous remercie pour votre attention et je vous dis à bientôt. Au revoir.